Bonjour Internet et bienvenue à la consultation politique du Dr Phi. Aujourd'hui, j'ai reçu une question d'Emmanuel M qui habite Paris et qui m'écrit. Cher Dr Phi, les élections présidentielles et législatives sont maintenant terminées et la population a plébiscité la République en marche. « Je ne comprends pas pourquoi la France insoumise continue à embêter tout le monde. N'est-ce pas une lutte inutile ?» C'est une question très intéressante, cher Emmanuel, et pour y répondre convenablement, je dois d'abord dissiper ce qui me semble être une petite incompréhension de votre part. Voyez-vous, malgré ce que vous avez pu entendre ou voir dans beaucoup de médias, l'élection présidentielle et les législatives qui ont suivi ne constituent en aucune façon un plébiscite. Je vais vous le donner à voir simplement, avec l'aide de quelques chiffres significatifs et tout à fait intéressants. La France compte aujourd'hui une population estimée à environ 67 millions de personnes. Sur ces 67 millions, les élections n'étaient ouvertes qu'à 47 500 000 personnes, inscrites sur les listes électorales. A l'occasion de l'élection présidentielle du mois d'avril 2017, on a relevé 10 millions d'abstentions au premier tour et 12 millions au deuxième. Le score effectué au premier tour par le mouvement En Marche est de 24% des votes dits exprimés. Cela pourrait vous donner l'impression trompeuse qu'un quart des Français a fait le choix du bulletin En Marche, que ce soit par conviction, par sanction ou par crainte de la montée de l'extrême droite, le désormais fameux vote utile qui a fait tant couler d'encre sans que vraiment on comprenne en quoi il était différent d'un vote normal. Toutefois, on a décompté pour ce premier tour 8 600 000 bulletins En Marche dans les urnes, ce qui correspond en fait à 18% des personnes autorisées à voter et donc à peine 13% des habitants du pays vous conviendrez avec moi qu'on est bien loin d'un plébiscite. Concernant maintenant le deuxième tour des présidentielles, vous savez que l'électeur est totalement hors d'un choix libre, puisqu'il lui est demandé d'arbitrer entre deux candidats, qu'il ait voté pour l'un ou pour l'autre au premier tour ou non. Or, là aussi, malgré des appels publics répétés et des consignes de vote rabâchées partout, incitant et même exigeant que l'électeur fasse le choix du bulletin Macron, La République En Marche ne réunit que 20 700 000 voix, soit moins de la moitié des inscrits. Et 31% de la population seulement, c'est-à-dire à peine un tiers. Aux élections législatives, où l'abstention s'est montée à plus de 50%, le même constat s'impose. Au premier tour, la République en marche recueille 6 300 000 voix, soit une perte sèche de plus de 2 millions d'électeurs par rapport au scrutin précédent. Mais c'est surtout 28% des inscrits, et donc 9,5% seulement des Français qui ont mis ces bulletins dans l'urne. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, car déjà, la conclusion s'impose à nous, la victoire d'En Marche à la présidentielle et aux législatives ne doit pas être comprise comme un soutien de la majorité de la population. C'est une erreur d'interprétation et, comme vous l'avez vu, il est très simple de l'expliquer et de la rectifier. Je reviens maintenant au fond de votre question. Pourquoi la France insoumise continue-t-elle de lutter et est-ce bien utile Cher Emmanuel, la France Insoumise porte un programme qui est le résultat de milliers d'heures d'audience et d'analyses faites avec des hauts fonctionnaires et des experts indépendants qui ont souhaité dresser un bilan objectif de l'état du pays et des causes de ses difficultés. Les conclusions de ce travail, qui a été validé par 134 experts internationaux, montrent que le pays tout entier, en métropole comme dans les territoires ultramarins, connaît des problèmes très sérieux de dégradation des infrastructures et des services publics, de dégradation de l'environnement, de dégradation et de risque sur la qualité de vie et de dégradation de la possibilité pour les populations de subvenir dignement à leurs besoins. Les grands axes du programme L'Avenir en Commun, comme la politique de relance de l'économie et de l'emploi par l'investissement public massif dans la transition écologique, le renouvellement du modèle de gouvernance par le passage à la 6ème République, sont des solutions tout à fait réalistes et souhaitables à ces problèmes. Or, le programme de la majorité qui vient de s'installer consiste à continuer dans une orientation politique déjà explorée en tous sens pendant les 30 dernières années. Le remplacement au poste de ministre ou de député des anciens hauts fonctionnaires ou énarques par des hauts responsables d'entreprise ne change malheureusement en rien la donne. C'est bien la même politique d'inspiration néolibérale, de concurrence globalisée, de négligence pour l'urgence écologique et de destruction des protections sociales des plus humbles qui est au cœur des directives de la République en marche. On constate même une forme d'accélération très inquiétante vers des positions extrêmes. L'inscription dans le droit commun des principes autoritaires de l'état d'urgence ne présage rien de bon pour notre pays, pour ses citoyens. Car chacun peut constater aujourd'hui, en France comme ailleurs, l'absence d'efficacité sur le terrorisme des politiques de restriction des libertés individuelles. Vous l'aurez compris vous-même, cher Emmanuel, le positionnement de la France insoumise est tout à fait fondé. Et si vous me permettez ce bon mot, sa lutte pour rendre à ce pays et à ses habitants les jours heureux et plus que jamais d'utilité publique. Je vous remercie pour votre question, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle consultation politique du Dr Phi.